Oui, bien bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, au matin a envie vit réaffirmer que oui, nous sommes en colonie. Et là où nous sommes en colonie, on n'a pas une vocation à épanouir. On a vocation à servir colonne. Et la situation actuelle va démontrer nous ça tous les jours. D'avoir que c'est Yéki en colonie, qui a qu'il y a une majorité de la population, là. plus de 70%, qui a à dire, malgré tout ce y a fait, qu'il a refusé de prendre et qu'il n'y a pas de qu'il n'y a pas de continuer à ignorer. Ignorez-nous. C'est Yéki en colonie qui a qu'il y a autant d'établissements de soins hospitaliers ou non en grève depuis plus de deux, trois, quatre mois. Nous ni l'ensemble de l'hôpital en Guadeloupe, nous ni les cliniques privées, nous ni des EHPAD, nous ni l'ODRA, nous ni l'établissement français du sang. Tous ces établissements-là, ça en grève. Et a des camarades qui sont suspendus, suspendus parce qu'on joue ils ont dit qu'ils pas refusé des prendre on piquet. Des camarades qui ont très grande souffrance. Et nous avons senti, nous voyons le matin, nous avons tous les jours, nous avons parler avec les travailleurs. Nous avons des établissements au niveau de l'action sociale, les associations qui ont occupé des gens, mouns, mouns en difficulté, la petite enfance. Au là, les familles sont bien embarrassées parce que son sont totale de suivi à ces gens-là. Ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire avec nous. Et quand ils jouent à parler, de ont choué les et de ont tellement qu'ils ont souffrance. Mais justement, ils ont fermé parce qu'ils ont décidé de suspendre les travailleurs qui a dans ces établissements-là. Nous comme camarades, là, au niveau CIST, 5 mois, les camarades en grève. 5 mois. Le contrôle médical, les psychologues. Et restant cavide qu parce que tous les jours, là, y est là depuis le 1er janvier, comme elle a continué à recevoir pour y de suspension à yo. Donc nos blagues qui sont importants avec les professions libérales, les, les docteurs spécialisés dans tout domaine, ils ont augmenté encore. À part 5 000, que nous dit, mais 6 7000 7 000 travailleurs qui ont là. Mais si vous y a des colonies qui ne pas il pas complètement ignorer ça et il ne pas faire comme si tout va bien. Si il y a des colonies qui ne sont pas vous ne pouvez pas soigner. Parce que si vous avez enquêté dans les établissements, la réalité, c'est qu'il n'y a pas les interventions. Il n'y a pas toutes les interventions. Les royaux d'urgence, à face si on ne sont pas passer, non mais c'est 15 heures, on va passer toute journée, tout le temps là. on va passer là parce qu'il n'y a pas de monde pour recevoir malade et pour soigner malade. C'est qui a dans la colonie ou on va effectivement, dans tous les établissements qu'on y est là, commencer les cluster. Mais qui c est qui travaille travaillé qu'on est là C'est des gens qui sont vaccinés. C'est des gens qui sont vaccinés. Alors en plus des stress qu'ils ont a, mis parce qu'ils n'ont pas en capacité de, de combler tous les absences qui n'y a, En plus des stress qu'ils ont mis, ils ont retrouvé malade encore. Et en plus de ça, ils ont remander les moules qui sont malades, les villes de travail quand même. Vous continuez, mais ce n'est pas grave, vite de travail. Mais c'est une absurdité totale. Et nous ne pouvons pas faire comme si tout va bien dans le pays de la salle. Et nous ne disons pas que de ce n'est pas admissible qu'on ne des contrôles rigoureux aux frontières, aux ports, aux aéroports. Et qu'on ne laisser pas les gens qui viennent en vacances, qui montent et descendent pour ça, au risque de contaminer une population qui est fragile. Pour nous ne pas faire rien. Et on ne l'a pas tant de job dans ces hôtel là. Nous t'en l'a pas de Même si il y a encore une fois, mon domicile là, essayé de faire considérer et qu'a minimiser le problème là, il a dit non, c'est notre monde. Mais même si c'était neuf 9 monde 9 neuf pour n'a pas rien neuf n'y a pas rien mais y a pas rien qui y a dans l'hôtel là ça c'est dans tous les hôtels parce que nous avons déjà dit ça nous voyons l'aide pour que faire la boutique comme ça ça on pas faire la pas bon on pas laisser mon ville contaminer nous on sait en France qui tout la contamination qui ni et on pas laisser les monde là venir comme ça va en vacances on va tomber et on pas contaminer nous nous qui gagnons un taux de comorbidité très élevé en population fragile, fragile, des établissements de soins qui pas en capacité d'espoirier le monde, ça veut dire qu'on va continuer à nous. Mais c'est ça en colonie. Parce qu'il n'y a pas besoin nous en dit et ces pays-là ils misaient. Alors on va continuer de jouiller nous. Et cest bien qu'il y a dans colonie où il y effectivement des élus à plat ventre au service du colon. Et on ne peut pas tomber à côté de la bonne allée aléga, mais on peut faire en sorte de parler avec les gens qui a dans le collectif là, parce qu'ils ne savent pas nous payent. C'est là, ils ne savent pas où ils nous et Ils ne pas laisser les gens en souffrance comme ça. Ils ne pas laisser tous les gens en souffrance comme si de rien n'était. des moments où ils ne peuvent pas même battre les gens à manger, c'est solidarité qu'ils ne peuvent pas faire. Et seules réponses qu'elles ont apportées, eh ben, c'est foutre les gens de la fibrogène en rond-point. Nous qui avons passé, nous de 6 mounes, ni grands mounes, ni de nous toute qualité de dans la mobilisation, -là, nous ne pouvons marcher. Oui, il y avait détermination, nous déterminons dans combat nous combat. Donc nous ne pouvons pas marcher, nous ne pouvons marcher. Et qui nous a apporté, nous, gaz la fibrogène. Roi à la nature flashball, nous tiré sur des camarades qui sont blessés. Alors que nous sommes des cas en la pour qu'il pour préserver l'intérêt économique à notre ce millénaire. c'est ça qui est important, c'est les dépens de ayotes pour nous arrêter. nos colonie, tous celle qui n'ont pas fait ça. Et nous ne pas continuer à vivre comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Comme si tout va bien dans le pays alors que nous sommes pas morts. Qui est-ce qui, qui compte pas connaître 3, 4, 5 qui morts après que y ait une première dose, deuxième dose? Nous toutes qui la connaissons, des moules. Et il y a des, des moules aussi quand les élus connaissent, des proches à nous qui apportent. Qui prennent ces doses-là ça. pour qui m'étonnez comme vous parlez au 3ème dose Là où j'apprends le 2 deuxième, là où j'apprends le 2ème, là où j'ai fait 3ème, là où j'apprends le 3 C'est pour ça qu'il n'y a pas parlé d'un schéma vaccinal complet encore. Il y a toujours un docteur. Et c'est pour ça que y a des parlé, les députés. restriction des libertés. Nous, depuis le début, nous avons dit ça. Nous avons parlé de restriction de libertés. Et depuis le début, nous avons dit que l'Ouala qui a imposé des promis n'a pas ni pour soigner les gens, ni pour protéger les gens. Parce que nous avons cette situation-là. La réalité qui a rattrapé nous, nous avons bien constater qu'il n'y pas ni pour protéger nous, d'accord? Et ni pour soigner nous. Bien au contraire. Alors, nous avons dit, là, ça nous fait là, là, le 30 décembre, nous ne pouvons pas oublier, nous ne pouvons pas oublier. Ça, c'est première idée. Parce qu'elles ne sont pas au que parce qu'elles ont toujours fait répression, que nous ne pouvons pas trouver ça normal. Et il n'y a pas parce qu'elles ne sont pas continuées en détermination, qu'elles nous ne pas dit comme ça, que ça ne pas faire là, ça normal. Parce qu'on va bah, dans un pays, on pas marcher en rue là, là et bien il n'y a pas une attaque, on a pas agressé comme ça. On l'a un ça. Il ne a pas dire rien hein, ailleurs. pas de parti de soutien, sorti tout partout. Dans tous les pays du monde. pour mais on ne peut pas pour ici Mais c'est nous sommes C'est normal. Et après, tout le monde peut être c'est quand il est venu, là, là. Alors, qui paye nous y là Alors, qui pays nous y là Et puis, moi, je nous sommes fiers. Nous sommes fiers de nous qui nous goûtent. Nous sommes fiers de nous qui avons osé. Parce que le peuple là, j'ai dit, oui, pas d'accord. Peut-être qu'il n'a pas osé, venir nous, nous, là. la rue mais il y a un total soutien à eux. Et qu'il y a un moment donné qu'il y a un déclic, nous ne connaissons pas pour nous. Qu'il y a un moment donné qu'il y a un déclic et qu'il y a des gens dans la rue là. Parce qu'il y a pas de voix ça qui sera facile. Et nous savons qu'ils ont commencé par le motard pour payer l'exemple, mais restons qu'à venir derrière. Alors nous ne sommes pas avec nous. Nous disons ça et nous ne pas répéter, Nous ne sommes pas arrêtés. Mobilisation là qui est consignée. Et tout ça nous dit, nous quand il fait, nous payons. Alors nous payons continuer. Au soir, là, nous les devons nous comme nous, nous parler de la mutualité. C'est pour annoncer les prochaines mobilisations. Nous payons arrêter. Alors nous demander à tout le peuple de continuer à venir dans ces meetings. Des les voisins, voisines familles à l'ordre, les gens qui toujours pas hésité, qui passe à parce que, on que qu'on n'a pas de magie, on n'a pas de mensonge, on n'a pas de manipulation. Qu'on est de luxe, les diables collés, tous ces gens-là, qui ne sont pas Guadeloupéens, qui ne sont pas mis à de Guadeloupéens. C'est eux qui ont trouvé l'esprit à nous. Alors, on va dire tout le monde, vite écoutez-nous, vite écoutez la vérité, vite dans le pour nous faire continuer la mobilisation. Dès à présent, on va dire jeudi nous mobiliser, sans nous mobiliser. Et nous péquer, j'ai arrêté. Parce que il est hors de question qu'elle nous cautionnent qu'elle nous acceptent qu'elle nous valent Toutes violence violences-là qui ont fait, si fait si en nous, si travailler en nous, si frères, c'est en nous. J'en là. Parce que c'est formidable en nous. Pas mon étranger, c'est formidable en nous. Alors si y a des monde qui fait considérer que ça ne va pas faire, y parce qu'il n'y a pas humain, ça c'est yo. Mais nous, ça ne va toucher nous. En disant en nous, ça ne va toucher nous. Et il y a qui pour ça nous peux continuer à rouler et nous peux que je tiens à arrêter. Et les pompes, les gens, il a dit que c'est normal que nous tuions les familles en nous. Il a dit ça en grand. Il faut qu'on nous paie qu pour prendre des gens qui ont sacrifié, pas sacrifiés, des gens qui mort. morts. Je ne dit pas ça. Que pour le moment, il y a suffisamment de livres. Mais qui je peux considérer des gens comme ça Qui je peux considérer des gens comme ça Alors, camarades, nous allons combat. Nous on combat avec force, force, force, force et détermination. Et 2022, là ça, qui continue à montrer qui nous nous y est. Qui je pense que nous nous, et qui nous peuvent continuer à contre pour ces gens-là, pour tous les monde qui veulent profiter de la Guadeloupe et qui veulent faire en sorte que la Guadeloupe reste en colonie et que nous ne pas libérer nous. Mais nous pouvons libérer nous de la profitation. Nous pouvons libérer nous jusqu'à ce jour, nous pouvons servir Pour nous, pour nous, pour petit pour ces dans nous, pour que nous puissions pays vraiment pour Guadeloupe. Merci.